Coucou Youtube Je suis encore avec ESK euh, Il y a eu du quickscope, il y a eu du, euh, du, tra du spray transfert, de l'exécution, du 3-6 au couteau, il y a absolument tout eu. On vous laisse le regarder, likez, commentez, abonnez-vous, bisous Ouais dis-moi tu veux spawner où Dis-moi, dis-moi. Euh, C'est pas la meilleure trajectoire d'avion, moi j'aime beaucoup Arsenal, Beachhead, Epic, on a aucune trajectoire cool. Donc je te propose qu'on tombe là, comme ça on prend la cible, on loot un peu ce quartier, on a le shop à côté et on pourra vite acheter. Vas-y tu connais un euh, entrepreneur geek, toi, ESK Ouais, ouais, ouais. Il a... Est... J'ai vu une vidéo de lui qui courait nu dans la neige. C'est vrai Ouais. Putain... Je sais que j'ai vu la même vidéo. Non, ah ça ouais, t'a pas, pas, sur, euh... pas surpris après quand il s'est mis à bouffer les boules du, du flic pour pas se rembarquer. <rire> Quoi On a pas... Pas vu ça Ah, ah pas mais, mais c'est la suite, c'est de... la suite, frérot. genre. Ah, Ouais. Bien merde, bien! bien, bien. Blin 21. Ah, tu l'as vu traverser? Non, j'ai pas vu, mais j'ai cru, cru voir un mec là. Non, j'ai tiré sur rien en bien fait. Bien joué, ES. C'est pas blind. Ah C'était blind Genre maintenant qu'on peut racheter un stand, les gens ils sont en plein kiff et tout, donc euh, ça la joue pas comme des gros fils de pute mais... Euh, tu te souviens sur Verdant ce que ça faisait Ça prenait un diamati, hop fantôme et euh, une arme en x3 C'est ouais. Ch... Ouais, ouais. affreux, à plus jamais hein. c'est quand même mieux quand même Bah bien. maintenant qu'on a eu le choix avec les deux, tu vois, euh, c'est bon, on sait Il est où frérot, je suis là Peut-être non peut plus juste pour moi mais j'ai l'impression qu'il m'a préchate en fait J'étais en séance de mort et tout. Bah, bonne chance, il faudra qu'il nous préchappe tout de suite. Ah, tu l'as lancé par défaut, c'est surtout ça en fait. Ah, ok. Vas-y, mais je suis avec ouais, toi, je crois. Je passe à droite. Non, non non, non, je pense pas en fait. Je <rire> sais pas. Bah, il aura essayé. Hein. <rire> Là, euh, droite, euh, ES. Au contact. Ouais. au contact. Au contact, au contact. Je me dis tu vas le fumer en me laissant genre à l'autre bout. Mais non, c'est pas mon style. Oh J'arrive. Ai belle, belle, belle. Au dessus, au-dessus, ES ouais. Aide-moi à le retirer. Non, je dois recharger. Je l'ai raté. Euh. Tu prends euh, Jean-Marie Avion Ouais J'ai pris un drone Allez go <rire> wow. Ça penche capitaine Attends, attends attends. Oh non rush, Ah rush oui c'est vrai qu'il y a les mitrailleuses sur ça Rush-le rush en quickscope au dimanche. moins On y va Vas-y te passe ouais ah, je suis là, je suis là, je suis là, tu peux y aller Y'a y a un mec dans les airs là en plus Ouais je sais pas trop ce qu'il fait mais on va aller terrible. sur les autres, ils sont 3 Bah c'est pas possible qu'ils soient 3, on est en duo Bah il y a deux équipes là Oh ah, j'ai la gerbe oh OUI Encore un Hop, il me là dessus Encore un, un dernier, il est crack, il est craque le dernier Tu penses que si je fais un 3-6, je serre dans le mur c'est bon Oui Ils sont pas là Il s'échappe, il s'échappe. Il, il est crack <rire> Je tire à travers la vitre <rire> Je voyais rien avec Je les impacts ou... de feu. Je tire à travers la vitre. J'ai pas le tuer en plus, euh, tu peux acheter un drone Allez go. On dit que c'est la première fois que... beau... C'est la première fois qu'il te voit sur Caldera mon cher ES. Euh là y'a un mec. Euh, ouais bah j'en fais pas trop hein. okay. TPS. Ah oh non, non je vais le avec toi. Hein. Je sais pas, ah, mais je pas. je savais pas que j'étais pas avec moi. Ah si je t'ai dit il y a des mecs là. Je, je, je, je ai des Mais attends, c'était les, les fantômes. fantômes, ça y a des mecs là. C'était des fantômes. fantômes Ah C'est pour ça que j'ai rien compris. <rire> euh alors il y, y a celui qui t'a qui a fait tuer tout à l'heure qui, qui est revenu. J'ai validé mon kill mais il reste deux équipes du coup. C'est normal du coup, Ok J'en ai pas, il y a, y a un fantôme que j'ai pas. eu c'est bon, c'est bon. C'est Validax, c'est Validax, la rue, t'inquiète. Alors, du coup, il en restait un ici et un à la fenêtre juste là. Ok. Je, je tombe sur toi. Mais il est là d'ailleurs, non Peu cher. Ils se sont fait flanquer leur grand-mère. La peut-être encore un, c'est pas une Il, il, il, il est joliment mis cet hélicoptère, hein. dommage qu'il soit irrécupérable. Si, il est récupérable. Peut-être. <rire> ça va pas me faire escalader. ça, ça tu parles là Escar Ouais, ouais. <rire> ouais j'ai La pangolinerie n'est jamais finie, ES Où ça Il doit être dans le bat, du coup. Je l'ai pas vu passer ailleurs. Je suis le seul à vouloir recharger ça. <rire> oh non! Un ok, frérot. Ils sont chauds. Ils Oh la la la la. Oh le mec, il a dit, hauts, ils sont chauds, putain. Je suis Georges le routier. Si tu veux que je te déboîte l'arrêt Je serai Celui qui t'a écrasé GG Là Il y a un loupard derrière ouais. C'est Jean Flanck, hein. humoriste Oh putain mais tu m'as écrasé Heureusement que j'ai sauté avant. Hein. Alors, sache qu'il avait un C4 et qu'en plus de ça, je serais mort dans tous les cas, frérot. Il y avait une bonne début oui, non hein. je, Non, je suis, un, je suis un débile, frère. Pourquoi il y, a les, euh, il y a les deux les deux, les deux français là-bas. Alors, je suis, un, je suis un débile parce que... Euh, en gros, j'ai roulé sur une bonbonne, encore. Ah. Tu peux me toucher euh Ouais, ouais, je, cas cas je, suis pas, je suis pas bon là. Au muret, muret frérot. Ok, en pas, ils en passent, tu penses En vrai, ils jouent plutôt lentement ces français, ça m'étonnerait. Ouais, je pense, pas aussi, qu'ils vont décaler là, là. Ouais, exactement, devoir, mais... 1, 2, 1... Ils sont Alors. passés. Et par contre, frère... Est... Il, il, il est en train de me retourner la tête frérot. Bon, on voit l'argent, je vais m'acheter les plaques. Euh, super bien joué de sa part. Je, je, je vais me sortir les doigts un peu. J'ai pas de snipe, mais... En fait, je, je suis super lent à ajuster là. Je sais pas, je, je suis nul. Si t'en as un ou quoi, j'ai une, euh, une frappe. Ça marche. Je... Ça traverse. Je t'ai l'ai pingé, je crois. Ça J'ai l'ai pingé. Devant toi, maison devant. Vince, 21-10. mais Très bien joué à toi, poulet. Dommage. Je trouve qu'il est meilleur que Vince avec un C, hein. non, je... Mais... Non, ah. moi, je suis d'accord avec toi, euh, ah. C'est des mots qui peuvent... qui peuvent faire un peu mal, qui peuvent blesser, peut-être. E.S euh, Ouais, j'ai vu. J'aurais pas dû tirer. Crac E.S. Il est monté Il a fait quoi je crois que je peux pas. J'ai pas la cover du tout. T'inquiète, je me je suis je suis déjà. Knock, est safe, ou pas knock et l'autre avec un shield. Knock et l'autre avec shield, frérot. Je sais pas où est l'autre. C'est hein. bah euh. Bah euh... je comprends pas. Frère, je comprends Mais pas ce qui vient de chemin. se passer. Il savait que j'étais là. Hein. Il m'a giga pré-shot. Il a un drone Je comprends pas. Non, il y a pas de drone ves hein, Y'a pas de drone, ils ont des armes de merde. Genre elles sont mal équipées leur RAM7. Hein. Ouais, je sais pas, il a quand même une kilo en obsidienne. Euh, ouais. je peux très hein. haut. Yep. Après la game, mais c'est vidé tellement putain. 30 bah, alors, sache que là, là, elle est encore très remplie, frérot, pour une zone, de... une zone 3. Bon, c'est bien souvent. Oh non. J <rire> joli mou joli mouvement, super joli mouvement. Est-ce que tu veux que je tombe pour t'aider avec n'importe quelle arme, ou est-ce que tu veux que j'aille en non, zone Non non non, en zone, fais ta vie. T'es sûr Ouais ouais, c'est Sauf si j'arrive à te tuer. Tu me dis frérot, je, je commence à me diriger vers toi. Ok, je vais t'aider, frérot. Là Ouais, je les craque, même, hein. Ah, ils sont trop trop chiants. Viens pas, viens pas, viens pas. Vraiment, on va aller. hein viens. Je t'aide. Je te repigne l'autre. Tiens. Je dois courir. Je peux, plus, euh, je peux plus attendre. Je, je viens pour coûter la rota si jamais. On peut passer par là. il y en a un autre. Méchant comme la daigne, au-dessus de moi, ouais. Oh Putain, fais chier, il une autre équipe. Une autre équipe T'as envie de tirer Ouais, c'est pas le même. la même équipe, non hein ah c'est bon. Nice. c'était trop chiant. Il hein. <rire> les stimulant et tout, c'est passé. Mais... Ah mais t'as géré. T'as géré, géré de ouf. Je suis peut mettre les meilleurs pings la pain Là, là je suis au Glock frérot. J'ai rien. Ah, attends on peut, attends encore, ouais, je pense. J aller Ça me gère Ça tire au contact. Ouais, il vient de download l'autre. C'est moyen de backstab. Ouais, je, je backstab, je backstab. Non, il en reste un là, merde Il en reste un, il parle à son mate yeah. C'est ton mec qui a un Tiens, t'as un glouton Tiens, Wes, euh... je prends ses armes, je, je t'en rends ton arme comme ça tu t'amuses avec... Il y a du stuff ici aussi du coup Frère, on rachète racheter un loadout Oh tiens C'est comme ça Il dit que ta mère Il est à la fenêtre Ouais attends je vais tenter un truc Vas-y prends ton temps ES il est à la fenêtre Non ES. Oh, je... Il est sorti Il est sorti par la droite de la maison Il m'a baisé GG. Ah oh, fuck. J'ai cramé tout l'argent en plus. Putain, c'est terrible, gros, de, de racheter le truc et de mourir comme ça. Si jamais, ce sera plus simple. <rire> T'as voulu le faire exploser Oh merde. Mais il est méchant comme la tête, lui. Oh, c'est un ratel, c'est un ratel, frérot. C'est bon oh. Y'a un shop à côté Ouais y'a un shop. Oui. Merci mon pote. J'ai eu peur qu'il m'écrase, je remonté à chaque fois. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu vu, j'ai fait. Ah <rire> euh ES, il avait des armes ou pas What il était one shot lui je, On peut pas y aller sur la case, ça vient, ça vient de rien frérot. Là là là, il y a des armes. Euh, attends sur lui, je sais pas. Sinon est-ce ouais. que je t'ai payé Je vais sur ce que tu m'as payé. Hein. J'ai mis une balle à un mec si il avait un HP, le Vas-y, je passe chercher un camion. Tu veux me racheter un colis Non, non, non. Euh, J'ai déjà fait le coup. Ah, remarque, quoi Un repas, quoique. Quoique. Prends, prends ton réa si tu veux. Mais fais gaffe parce qu'il y a des mecs sur le toit blanc donc. Euh... Mets le pas là. Ouais. Vas-y, fais ta rota avec ton camion si tu veux. Ouais. C'est bon, ouais. On prend le bat Le tu vais me tirer dessus Confirme <rire> Putain j'ai arrêté de faire des kills moi depuis tout à l'heure, bien joué En <rire> face de moi Il est méchant oh là, là, les deux, c'est pour ça que je voulais pas aller euh, dans les herbes parce que c'est que des trucs comme ça tu les vois au dernier moment euh, C'est la seule équipe qui a deux, fais gaffe ils vont te, ils vont te push hein, c'est en tu, tu penses ah, là, T'as un virage Il a un tout au fond tu l'as vu Ouais j'ai vu les C'est eux la team, team de deux Ça me fait mal que ce mec là t'es tué frérot Ouais ils sont pas bons mais Ah viens viens viens en vrai En fait tu, tu, tu m'as mis tellement de Réa, j'ai envie de voir s'il y a l'argent pour tenter de te réanimer. Ai ah non, non mais il n'y aura pas de Réa hein. Comme ça y'aura pas de Réa, bon bourrier. Bah joue. joue ta game Putain je suis vert. Là j'allais partir dans le gaz à la fin hein. J'avais assez. Non oh, hein. non. Non. De toute façon, <rire> non. Le, le shop euh, il se désactive donc tu pourras t'aurais même pas pu. T'inquiète hein. Ah ouais, mais tu m'as regardé deux fois, t'as trop bien joué, t'as as assuré comme une bête toute cette game Et Euh... C'est ouf, ouais, il doit y avoir un matériel, Tu lis le langage corporel du ratel ou c'est moi Ça se sent en fait, c'est bien Elle est passée à travers, t'as vu Pas pas toi, l'odeur du ratel Si. Merde. 3-6 ratel. T'as encore une part un. Un, Viens, viens. Sors qu'il n'y a pas encore un gros ratel derrière. <rire> oui, mais je pense que là c'est plus un. Un ratel, un ratel pour les euh, oh tu sais. Oh! C'est ce que t'as C'est que français. Tu vas dire en même temps que moi, mon frérot. On est connectés. Ouais. Be belle game, belle game. Ouais, Vas-y. T'as 21 kills, hein. t'es mort là. <rire> bon, voilà, du coup, c'est ça, Caldera, frérot. Y'a rien de très difficile. Ouais. <rire> <rire> ouais mais bon pour partir résumé, oh, hein, si tu veux on peut repartir en résus l'affaire avec l'autre. Moi. moi ça me va hein. Résus, qu'on s'amuse un peu. Je crois que je suis à ma à 9999 Euh win, frérot Ah ouais Ouais. En résumé ouais. Ou en... Non non non, en général. Ok. Je vais... la prochaine.